Est-ce qu'il y a des aides, euh, est-ce que quand on fait des pré vergers, on est aidé soit euh, au moment de la plantation, soit derrière, euh, comme avec une MAE ouais, bah, les, pour les vergers existants, après ça dépend déjà si on est en bio, on n'y est pas, il y a du, ce point-là. Bon, si on n'est pas en bio, bon, il y a les MAE, hum. hein, mesure agro-environnementale, sur les vergers. Après, si on est en bio, alors soit si on plante, on peut les demander en reconversion, il faut les déclarer au niveau de la PAC en verger. Mmh. Et après, euh, ceux existants, on peut les faire en, en maintien, l'aide au maintien, euh, mmh. okay. pareil, au niveau de la PAC. Ouais. C'est quoi l'intérêt ou l'inconvénient de passer tes terres agricoles en statut verger euh, bah, C'est au niveau de l'aide reconversion reconversion bio, quand ouais. même, hein, ouais, ouais, parce ouais, que ouais. là, elle est de 900 euros l'hectare ouais, quand ouais, même. Ouais, ouais. Sachant que le pommier ne rapporte rien, pendant les premières années, ça compense un peu. Mais mmh, euh, hein. bon, terme, il faut avoir une densité quand même équivalente. Ouais. Hein, Et en termes de fiscalité, il y a des choses particulières ou je ne sais pas. Mmh. Une autre question, c'est est-ce que euh, ces arbres qui représentent finalement un revenu annuel, euh, même ouais. ils en production, est-ce que tu les assures C'est une non. question bête. Non, euh, non il n'y a pas d'assurance. Il y en non. a qui le font ou... En verger, ça existe, ouais. mais ça coûte cher. Hein. Ouais. Et après, c'est plus de la pomme de table. Ah, oui, oui, oui. Pas de la pomme. Euh... Ah. Non, non, il n'y a pas de bah, Je sais bien, on a toujours peur euh, qu'un jour il y ait une grosse tempête ou voilà, que, parce que c'est quand même des arbres fragiles, hein, hein, vu la hauteur qu'ils ont. Euh... Oui.